Alors on va passer à la correction des exercices dont l'adresse est indiquée à droite en face du point 3. On va commencer par le niveau 9 et on se pose d'abord la question de la stratégie que l'on va adopter pour résoudre le problème. On peut adopter une stratégie très similaire à celle qui a été vue dans le niveau 7, c'est-à-dire que si on peut avancer, on avance et puis si on peut tourner à gauche, on tourne à gauche. Donc si je reprends le pseudocode de, du niveau 7, eh bien, je vois que j'ai répété jusqu'à l'arrivée si chemin devant avancer et si chemin à droite tourne à droite. Alors, la seule différence, c'est qu'ici, il faut tourner vers la gauche et pas vers la droite. Donc, je vais modifier ce pseudocode pour obtenir celui du niveau 9. Alors, à votre avis, est-ce que ce pseudocode permet d'arriver jusqu'à l'arrivée Eh bien, on va tester ça avec la méthode de traçage. Je commence au début. Si chemin devant, j'avance. Et si chemin à gauche, il n'y en a pas, donc je ne tourne pas à gauche. Donc je recommence. Si chemin devant, j'avance. Et si chemin à gauche, je tourne à gauche. Donc là, je m'oriente à gauche. Je répète encore. Si chemin devant, j'avance. Pas de chemin à gauche. J'avance pas de chemin à gauche. J'avance pas de chemin à gauche. J'avance pas, pas de chemin à gauche. Et j'avance. Et là, on a un chemin à gauche. Donc il va partir par là. Et la fois suivante, il va avancer, et il va avancer jusqu'à là ensuite. Et puis là, on ne peut plus avancer, et on ne peut pas aller à gauche. Donc ici, on est bloqué. Donc ce pseudocode-là, il ne marche pas. Alors ce que je vous suggère, c'est de faire une pause et d'examiner où se trouve le problème. Alors en particulier, je vous propose d'examiner ce qui se passe quand on arrive à ce croisement-là. Donc, à partir de votre analyse du problème, vous allez modifier le pseudocode qui ne marche pas pour le corriger. Allez, petite pause et quand vous êtes prêt, vous repartez avec la vidéo. Alors, ce que vous avez vu probablement, c'est que le problème se situe à ce carrefour. Ce que l'on voudrait, c'est qu'il continue tout droit quand il en a la possibilité, plutôt que de tourner à gauche. Et là, après avoir avancé jusqu'ici, il va d'abord tester si le chemin va à gauche. Eh bien, ce que l'on veut, c'est qu'on ne tourne à gauche que s'il n'y a pas de chemin devant. Donc, au lieu de faire répéter si chemin devant avancer et si chemin à gauche tourner à gauche, on va dire si chemin devant avancer et sinon tourner à gauche. Mais vous voyez qu'on ne tourne à gauche que si on ne peut pas avancer. Alors, quand on sera ici, eh bien, s'il y a un chemin devant, on va avancer et on ne va pas exécuter l'instruction tourner à gauche. Si on compare ces deux pseudocodes au diagramme de flux correspondant, eh bien vous allez voir que pour le premier, on a un premier test et on exécute la fonction avancée que s'il y a un chemin devant, et ensuite on fait un deuxième test, vous voyez qu'ici le premier test et le deuxième test sont deux tests indépendants, et une seule branche est exploitée, dans la deuxième branche, on ne fait rien. Et bien ici, qu'est-ce qu'on va faire On va faire un seul test, six chemins devant, si on peut avancer, on avance, et sinon, on tourne à gauche. Vous voyez qu'une structure conditionnelle, si, sinon, permet d'exploiter les deux branches d'une condition. Pour le diagramme des flux, et bien on a déjà fait l'essentiel. On commence la boucle en testant si on a touché l'arrivée. A priori non au début. Est-ce qu'il y a un chemin devant Oui, j'avance. Et je vais avancer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de chemin devant. Et quand je n'ai plus de chemin devant, eh bien je vais tourner à gauche. Et je recommence. S'il y a un chemin devant, j'avance. Je, je et quand je ne peux plus avancer, je tourne à gauche. Et je continue à avancer pour finalement arriver à l'arrivée auquel cas je sors ici. Maintenant que vous avez écrit le pseudocode, vous pouvez finir en faisant le programme qui ressemble comme deux gouttes d'eau au pseudocode. Et quand vous exécutez le programme, eh bien vous verrez que le petit bonhomme arrive bien à la sortie. Voilà. Et à la fin, vous allez voir le code JavaScript avec une boucle, ici une boucle while. Et à l'intérieur de cette boucle, une structure if-else qui correspond au si-sinon qu'on a vu en français. Alors on a terminé la solution du niveau 9 qui était déjà très difficile et si vous n'y êtes pas arrivé, c'est vraiment pas important. Ce qui est important, c'est que vous ayez vu l'intérêt des diagrammes des flux pour décrire un algorithme et du pseudocode pour se rapprocher du code de la machine avant vraiment de se mettre à coder. Et imaginez-vous que si vous avez des programmes compliqués, et bien un diagramme des flux, bien ça vous permettra de travailler à plusieurs et de discuter du programme, de trouver les bugs et de le mettre au point. Alors, on s'en sert pas tout le temps, mais il faut savoir que ça existe et puis il faut savoir s'en servir quand on en a besoin. Alors, on va passer au niveau 10, dont je vous disais qu'il était plus compliqué. Mais prenez quand même deux minutes pour regarder la fin de cette vidéo, parce que vous verrez qu'un ordinateur peut raisonner différemment d'un humain. Dans notre cas, on va aller chercher les règles qui vont permettre de passer, par exemple, par ce chemin-là. Mais... On va galérer et c'est très difficile à trouver. En tout cas, moi, je n'y suis pas arrivé. Donc, on va utiliser une méthode beaucoup plus brutale, beaucoup plus sommaire, qui consiste à dire si je longe le mur de gauche ici, je ne sais pas par où je vais passer, je ne sais pas quelle est la forme du labyrinthe, mais au final, je vais peut-être finir par arriver à l'arrivée. Je vais coder non pas le passage par un itinéraire, mais la règle, longer le mur de gauche jusqu'à la sortie. Donc, je vais répéter jusqu'à l'arrivée. Si je veux longer le mur de gauche, il faut d'abord que je regarde si j'ai un chemin à gauche. Et si oui, je tourne à gauche et j'avance. Alors, s'il n'y a pas de mur à gauche, eh bien, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Je vais regarder s'il y a un mur devant. Donc, sinon, s'il y a un chemin devant, alors j'avance. Et s'il n'y a pas de chemin à gauche, puisqu'on est là, et qu'il n'y a pas de chemin devant, puisqu'on est là, eh bien, je vais regarder s'il y a un chemin à droite. Et s'il y a un chemin à droite, je tourne à droite et j'avance. Et s'il n'y a ni chemin à gauche, ni chemin devant, ni chemin à droite, eh bien, qu'est-ce qui se passe Je dois faire demi-tour. Donc, je vais tourner deux fois à droite et je vais avancer. Cet algorithme qui consiste à longer le mur de gauche, il va marcher pour n'importe quel labyrinthe, sauf peut-être s'il y a des îles comme ici. Alors, il va marcher pour n'importe quel labyrinthe, mais il ne va pas trouver le chemin le plus court ou le plus efficace. Mais pour l'ordinateur qui ne se fatigue pas en répétant des choses simples, eh bien, ça lui est bien égal. On voit qu'ici, l'ordinateur pourra résoudre les problèmes avec une démarche qui serait hors d'accès pour un humain parce qu'il faudrait répéter les choses trop souvent. C'est ce qu'on appelle parfois une résolution par force brute. Dernière remarque sur cet algorithme, c'est que la fonction avancée apparaît dans tous les cas possibles. Donc, ce n'est pas la peine de la répéter quatre fois, il suffit de la mettre une seule fois, mais en dehors des conditions. Voilà. Et ce que l'on peut remarquer dans cette version de l'algorithme, c'est que cette partie-là correspond à l'orientation du bonhomme dans la direction où il doit avancer. Et une fois qu'il est orienté, on le fait avancer. Passons maintenant au diagramme de flux. Quand on démarre, on teste si on est arrivé. En général, pas au départ, donc on n'est pas arrivé. La première chose qu'on fait, c'est qu'on regarde s'il y a un chemin à gauche ou quelqu'un, on va à gauche. S'il n'y a pas de chemin à gauche, on regarde s'il y a un chemin en avant. Si oui, eh bien, on va directement avancer. S'il n'y a pas de chemin devant, eh bien, on va regarder s'il y a un chemin à droite. Et si oui, on va tourner à droite. Et si on ne peut aller ni à gauche, ni devant, ni à droite, eh bien, on va faire demi-tour en tournant deux fois à droite. Et puis après, on va avancer. Donc, vous voyez qu'ici, on a orienté et avancé. Dans ce labyrinthe, le bonhomme va trouver, dans la plupart des cas, des chemins devant. Donc, il va passer par ici. Il va aussi trouver des chemins vers la gauche et des chemins vers la droite. Et quand il sera au centre, ici, dans le cul-de-sac, eh bien, il devra faire demi-tour. Donc, il utilisera chacune de ses branches et trouvera la sortie, quelle que soit la forme du labyrinthe. Le code lui-même, il est très proche du pseudocode et vous pouvez le tester sur Blockly. Voilà, eh bien, on a terminé ces exercices. J'espère que ça n'a pas été trop dur et que vous avez retenu des choses intéressantes. Salut